Allez, plonge jaune pour tout le monde, avec l'INA ici, équilibre. Je suis euh, éducateur et responsable de la section féminine euh, du Stade Nurté. La section est née euh, il y a trois ans, donc en 2015. Euh, on, a, on a lancé cette section pour des jeunes filles qui quittaient, euh, qui quittaient l'éducatif école de rugby et qui n'avaient pas de possibilité pour jouer au rugby dans le, dans, dans le secteur, dans la région. On a fait le choix de monter cette section pour leur offrir une opportunité de jouer encore au rugby jusqu'à l'âge de 18 ans, voire plus. Alors ça fonctionne, on était euh, premier entraînement qu'on a fait en 2015, au mois de novembre, ils étaient 6. Aujourd'hui, euh, on a 48 licenciés. Voilà. Donc, euh, on en avait une trentaine la saison dernière. C'est euh, voilà, euh, la première année, donc on a fait que des entraînements. Deuxième année, on a pu créer une équipe cadette, donc euh, 15-18 ans. Et là, sur la troisième année, on a, on a créé une équipe senior, donc plus de 18 ans. Donc euh, voilà, il y a de l'engouement, il y a de la demande, donc euh, on continue. Donc les premiers objectifs c'était la fidélisation et puis, euh, et puis grossir, euh, grossir les effectifs et le, la quantité de joueuses voilà, pour pouvoir justement euh, bien figurer en compétition. Euh, on y est arrivé dès la première année sur les moins de 18 ans sur lesquels euh, on s'était fixé quelques objectifs de résultats euh, qui ont été euh, au-delà de nos espérances puisqu'elles ont fait une qualification en championnat Grand Ouest Espoir et euh, elles ont gagné en finale donc elles étaient championnes du, du Grand Ouest. Et euh, sur cette deuxième année, on leur avait donné un petit objectif de montée de niveau, donc sur une qualification niveau élite, euh, ce qui a été fait. Et euh, voilà, elles ont été également en finale euh, élite Grand Ouest. Euh, voilà. on, a, on a échoué sur la finale, mais euh, c'était euh, la cerise sur le gâteau, on va dire. Allez, presse, presse, presse, presse, attends pas, attends pas, attends pas, attends pas, attends pas, la laisse pas faire, Adam Je m'appelle Julie Borges, j'ai 18 ans. Je suis Dans cette équipe, euh, surtout dans les moins de 18, je suis capitaine et euh, talonneuse. Ah, ben voilà Ok, va la chercher Adam, la l'attends pas, l'attends pas, l'attends pas, la pas, regarde, regarde ouais. Dès que j'ai su qu'une équipe féminine euh, se créait, bah j'ai franchi le pas, enfin de toute façon il fallait que j'essaye. Les sensations que j'aime au rugby, euh, d'un point de vue physique, c'est euh, le contact, euh, aller dans les rucks, gratter, euh, sentir qu'on fait quelque chose euh, de bien, qu'il qui apporte quelque chose à l'équipe, il faut euh, savoir rentrer dans le tas. Euh, pas louper de placage et en fait surtout au rugby à 7 faut savoir être polyvalente, c'est-à-dire que même si je suis talonneuse, faut savoir, faut que je sache courir comme une hélière, que je sache faire des passes comme la numéro 9 ou la numéro 10.